Euh, nous continuons à prier à l'aide de ce livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis sur le thème euh, des psaumes et des cantiques de l'Office divin. Donc nous sommes au mystère douloureux. Donc, Seigneur, comme toujours, nous prions dans ta divine volonté, nous prions immergés dans ta divine volonté. Donc euh, accorde un déluge de grâce. Euh, à toute ta création, à toutes tes créatures, à toutes les âmes de tous les temps, en union avec tous les anges, en union avec tous les saints, nous nous unissons euh, pour, euh, pour que chacun ait la foi, l'espérance, la charité en eux, dans, dans la, avec euh, la justice, la force, la prudence, la tempérance, avec tous les dons de l'Esprit Saint, la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la piété, la crainte de Dieu. Euh, la sagesse, l'intelligence. Voilà Seigneur, nous prions les, le premier euh, mystère douloureux, l'agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Ce qui te fait plaisir, ce n'est point un sacrifice ou une offrande. Ce, sont, ce ne sont pas des animaux brûlés sur l'autel ou des sacrifices pour obtenir le pardon. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.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 Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'angoisse me serre le cœur et les terreurs de la nuit tombent sur moi. Je suis pris de crainte et de tremblement. Je suis submergé par l'effroi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pourquoi Seigneur m'as-tu rejeté Pourquoi refuses-tu de me voir